Alors il y a une question que nous posent beaucoup les lecteurs quand on les voit en dédicace, c'est quand est-ce que va s'arrêter cette saga incroyable qui est seule Il y en a qui se le demandent parce qu'il y a beaucoup d'attentes entre les albums, ils nous en veulent, et puis il y a ceux qui espèrent qu'il y en aura beaucoup. La réponse est un peu entre les deux, on a prévu avec Bruno de faire 22 albums, ce qui est à la fois beaucoup quand on attend, mais ce qui sera très peu quand vous relirez tout, comme des petits affamés, quand vous aurez à la fin les 5 intégrales que formeront la série. Donc 22 albums, ce qui veut dire qu'on est à peu près à la moitié du chemin. On nous pose souvent la question de savoir si Bruno et moi, on connaît la fin de cette saga. On l'a dit, ça, ça va avoir 22 albums, c'est assez long. Euh, donc oui, je vais rassurer tout le monde, on connaît la fin. Mais je précise souvent aussi que c'est comme un voyage dont on connaît la destination, mais pas le chemin par lequel on va passer. On peut très bien être des touristes qui avons envie d'aller à Rome, mais ne pas savoir par quel chemin on va arriver à Rome. Pourquoi je précise ça Parce que du coup, les rencontres avec les lecteurs et les lectrices en dédicace ont une vraie importance dans le chemin qu'on va parcourir. Si, quand on discute pendant une dédicace, un enfant nous dit qu'il adore un personnage secondaire auquel nous, on ne pensait pas plus que ça avec Bruno, il est tout à fait possible, si on nous l'a dit plusieurs fois, qu'on intègre ce personnage de manière plus importante dans la série. Et par définition, si ce personnage impacte la série, le chemin va être différent. On va peut-être aller dans une direction dans laquelle on ne serait pas allé sans ça. Donc c'est encore en, en cours ce travail, c'est un work in progress. Maintenant, oui, on connaît les grands équilibres, on sait comment ça se termine et je peux déjà vous dire que certains des personnages de la série vont vraiment disparaître définitivement, même si c'est un univers où on peut mourir et revenir la plupart du temps. Euh, alors avec Bruno on s'est dit que justement euh, à, Attendre 22 albums pour raconter toute l'histoire de, de Sol c'était bien Mais qu'on avait aussi envie de se permettre des petits moments d'évasion Et pour ça on est en train de réfléchir à ce qu'on appellera un spin-off Une sorte de série dérivée qui pourrait s'appeler Souvenir des Limbes, où il serait question d'enfants qu'on ne connaît pas dans la série actuellement, qui vivent des choses au cœur des limbes, avec les règles spécifiques à cet univers, la manière de mourir et puis de revenir à la vie, ce genre de choses, et qui permettrait des histoires courtes, un peu à la manière de la quatrième dimension ou de Black Mirror actuellement. Donc on a assez hâte de s'y mettre et je pense que ça pourrait être un chouette exercice.